Catherine, retraitée, euh, j'ai 73 ans, je suis infirmière péricultrice donc à la retraite, directrice de crèche et j'habite et j'ai travaillé dans une collectivité qui s'appelle Vitrolles. J'ai adhéré en 1976. Je venais d'arriver sur la commune depuis un an et demi. Ça me paraissait nécessaire d'être organisé Et donc, euh, avec un collègue, nous avons créé le syndicat CGT des territoriaux de cette commune. Mon plus beau souvenir dans cette euh, expérience, c'est lorsque je me suis trouvée euh, donc, déléguée syndicale euh, des cadres dans cette commune. Cette ville venait de gagner la municipalité et effectivement, nous on pensait que ça allait bien se passer. Eh bien non, on avait en face de nous des employeurs qui nous ont renvoyés euh, à notre rôle d'organisation syndicale. Donc là, j'ai encore mieux mesuré euh, l'intérêt d'approfondir euh, notre fonction de travail de syndicalistes, et non pas en se disant, ben, on a des interlocuteurs qui sont peut-être de notre bord et les choses vont être bien. Non, il faut toujours argumenter et créer les rapports de force qui sont nécessaires. Il faut mesurer que lorsqu'on quitte l'entreprise, quelle qu'elle soit, il y a une autre vie après l'entreprise. Et cette autre vie, qui est le temps de la retraite, elle est pas, ce n'est pas un temps idyllique comme on pourrait le croire. C'est un temps où il faut euh, essayer de vivre autrement que lorsqu'on était au travail, mais on va être vite, vite, vite, être confronté à des réalités qui sont les questions « Est-ce que je peux vivre ou pas ?»« Je peux me soigner ou pas ?»« Je peux me payer la mutuelle ou pas ?» Donc, on voit bien qu'à la retraite, il y a une autre vie. Cette vie que l'on avait au temps de travail, elle se poursuit et on voit bien que l'on n'a pas euh, les moyens de, de vivre. L'intérêt d'être syndiqué, parce que c'est ça la question, l'intérêt d'être syndiqué, c'est de ne pas être isolé, première des choses. Pouvoir poser euh, ces interrogations ou ces incompréhensions auprès, avec euh, une organisation qui a... Euh, quand même l'habitude de défendre les salariés et de défendre les retraités, mais parce que plus on est nombreux, plus on se rassemble, plus on a le ch la chance de pouvoir euh, échanger sur du fond et en même temps porter ses aspirations ou ses revendications auprès d'interlocuteurs et de décideurs. Alors c'est vrai que nous on n'a plus, plus d'employeurs, c'est vrai, on n'a plus d'entreprises, mais on doit pouvoir porter, faire remonter nos exigences, nos besoins jusqu'au niveau du ministère et au, au niveau du, du gouvernement. Il n'y a pas d'âge pour adhérer à la CGT.